de passage, je salue le courage du papa Oyegi Lavogui et salue son avocat Maître Béa et aujourd'hui j'ai dit merci au ministre Oyegi Lavogui qui est venu donner des cours d'économie au fameux juge qui était devant lui voilà parce que moi je serais compréhensif je pouvais comprendre si c'était des dossiers récents des dossiers pendant la gestion du professeur Condé. Dans ça, là, ils l'ont demandé comment il a fait pour consulter la Ils ont laissé ce chemin-là. Mais ils sont allés sortir un ancien dossier, un dossier de la Sotelgi, la société de télécommunications qui existe depuis le temps des Malais, les Malaisiens, le temps des Malaisiens, le temps de l'ancien raconté. Partagez la vidéo, salutation à tous, je vous salue tous. Nous parlons ici des, des anciens dossiers. Hein ancien dossier, le monsieur Oye Lavogui, un monsieur de bon cœur, de cœur. Ce monsieur aujourd'hui a été entendu. Mais sur quel dossier Le dossier de la Sotelgi, une question de 150 millions de dollars pour relancer la Sotelgi. Et le montant a été versé. Et le montant, avant qu'il ne quitte le département, le ministre avait la situation de, la, de toutes les dépenses concernant les 50 millions de dollars. Le document est là-bas, ça est sur le Lynx. Il y a un ancien journal qu'on appelle le Lynx et l'Indépendant. Ça se trouve dans l'Indépendant et le Lynx. Les journaux-là ont disparu, mais j'ai la page d'un journal du Lynx où c'est détaillé. Maintenant, là, il ne se trouve pas le problème. Si Oye Gilavogui... Voilà. Si Oye Gilavogui était devant un juge... Maintenant, parlons de Genagyara, le père d'Amara. Le père d'Amara... parce qu'on parle d'anciens dossiers. Voilà. D'anciens dossiers. Maintenant aussi, il y, y, y a des anciens dossiers. Moi, je fais juste cette petite comparaison. Si... Oye Gilavogui a été présenté devant le juge pour expliquer comment les 50 millions de dollars concernant la relance de la Sotelgui étaient devant un juge aujourd'hui. Moi, je me demande. Alors pourquoi le père de Amara, qui a été déjà le juge sous demande vie, hein? le juge sous demande pas vie Parce que c'est lui qui avait demandé son arrêt. Et Amara, et lui ce sont, ce sont des anciens dossiers. Hein? Voilà. Ce sont des anciens dossiers. Parce qu'ils n'ont pas été jugés. C'est lorsque ce coup est arrive. Attendez, je vais lire d'abord. Je pense que j'ai le document. Attendez. Nous sommes dans l'affaire des anciens dossiers. Permettez-moi. Voilà. Le document est là. Je vais lire. Tribunal de première instance de Kaloum. Cabinet de Suleiman Barra du doyen des juges d'instruction, le doyen des juges d'instruction, le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Calum, monsieur le secrétaire d'État à la présence chargée des services spéciaux lutte antidrogue, messieurs, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver 6 juin, je lis, hein? voilà, 6 juin, une commission au rogatoire numéro 004 dans la procédure suivie contre contre voilà contre le général djara kamara lieutenant amara kamara lieutenant bois carbary et commissaire mohamed tidjan Kumbasa, inculpé parce qu'on parle d'inculpés. Inculpé de trafic international de drogue à haut risque et complicité aux fins d'exécution. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire d'État, l'expression de mes sentiments distingués. Ça, c'était pour Chegourou. Nous parlons d'anciens dossiers. Merci beaucoup, Yula, à toi aussi. Nous parlons d'anciens dossier, Oye Guilafogui aujourd'hui, qui a fait aujourd'hui un cours d'économie devant le juge, comment l'argent a été utilisé, et c'est indiscutable. Le gars a la mémoire, entre la, la tête entre les deux épaules. Il a la mémoire bien ainsi Il a fait de, un cours d'économie aujourd'hui. Au juge, qui est également, je pense, Thomas, au juge de regarder, d'analyser s'il comprend l'économie, parce que les assistants là au moins comprennent un peu l'économie. Je pense que monsieur le juge, vous avez écouté ce qu'il a dit. Il a détaillé toutes les dépenses. Des pièces ont été achetées. Des contrats ont été signés pour des prestations. Et puis les reçus sont là-bas. Il suffit d'aller au département. Un ah, chabat, comment vas-tu Vous partez au département, vous trouverez les documents. Tout est documenté. Voilà, c'est ce que lui l'a demandé. Maintenant, pourquoi le père d'Amara, Genadiara, qui a été inculpé de trafic de drogue international, Moi, je vous ai dit dans une première vidéo, depuis que le père d'Amara ne peut pas voyager. Tout le monde le sait. Même Amara. Si Amara sort de ce pays-là, il va à en parce que les Américains ont ces documents. Queen, um, attends-moi un peu. Queen, go, attends-moi d'abord. Va attendre, j'arrive, OK? Ne me dérange pas, please. Give me five minutes, OK? Queen, give me five minutes, OK? Excusez-moi, elle va me déranger, quoi, elle va me distraire. Donc, le père de Amara, même Amara lui-même, les deux-là ne peuvent pas se déplacer. On le sait le dossier-là se trouve jusqu'aux États-Unis. Donc, pourquoi le père de Amara ne peut pas se présenter aussi devant un juge Parce qu'il est inculpé. Il a été inculpé. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais juste démontrer ces deux exemples-là pour vous dire en comment, Regardez l'injustice. Pourquoi c'est Oye Gidawugi? qui doit répondre des dossiers qui ne concernent même pas son temps de ministre lorsqu'il était ministre du poste salfa condé C'est depuis le temps de l'ancien compter. Si ce n'était pas pour abattre le monsieur, aff affaiblir le monsieur et mettre le monsieur à genoux, pourquoi aller déterrer un dossier, un dossier de, deux, de, de, de 1900 combien C'est quelqu'un qui en veut à ce monsieur. C'est quelqu'un qui en veut à Oye Guilavogui aujourd'hui, qui travaille avec le CNR, qui travaille avec Mandouti, non Tous les dossiers de l'instant de la si on nous réouvrons ces dossiers-là, mais beaucoup vont se retrouver en prison, les chèques camarades-là, ils vont se retrouver en prison, les Mamadou là vont se retrouver en prison, les la cuillère là ils vont se retrouver en prison. Pourquoi Lansana Kuyaté ne doit pas répondre à la situation du projet coton de Kaka Alors pourquoi Lansana la est plus que Oye Guilavogui nous parlons d'anciens dossiers de l'Ancien-Acomté. Dossier de de parce que la Sotelgi concerne le temps de lancien Alors pourquoi C'est Oye Guilavogui qui doit répondre. Lui seul dans les dossiers de, de lancien Beaucoup sont poursuivis pour le temps de lancien Mais pourquoi c'est lui C'est qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans le CNRD qui a envie à Oye Guilavogui. Peut-être c'est des dames ou je ne sais pas. Ils sont là-bas. C'est quelqu'un qui a envie. D'ailleurs, de passage, regardez la honte qui est versée sur la Guinée aujourd'hui. Regardez la honte aujourd'hui. Écoutez cette dame. La dame là, la dame... Euh, je vous le jure, euh, je suis choqué. Regardez, madame, une dame qu'on appelle ministre de la pêche. Peuple de Guinée, regardez. Regardez des multitudes d'incompétents. Mettez les cœurs partagés. Regardez une dame, ministre de la pêche. FK comment vas-tu Comment vas-tu D'accord. Regardez une dame qu'on appelle Charlotte Daffé. Je lis, hein. Charlotte Daffé dit devant le monde entier hein? que la rareté du poisson sur le marché guinéen est due à l'augmentation de la population. Vous n'avez pas eu peur de Dieu. Vous n'avez pas eu peur de Dieu. Donc, la population de la Guinée a augmenté en une année encore. Ça dit, vous aussi, la rarité du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population. Et Dieu, et Dieu, est-ce que aurait été un état normal? Je dis bien un état. Voilà pourquoi nous parlons du retour à l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi nous réclamons le président. Des, des, des gens comme ça, des personnes comme ça, ne peut même pas être conseillères dans une commune ou dans un, un quartier. La rareté du poisson est due à l'augmentation la, de la population. Qui, entre Dieu et vous. Donc c'est la population qui consomme trop le poisson. Mais est-ce que d'abord il y a poisson elle n'est pas technicienne de la pêche. Elle n'est pas technicienne de l'aquaculture. Elle n'est pas technicienne de la lutte. Elle connaît absolument rien. On s'en va ramasser une copine d'un cadre du ministère et l'envoyer. C'est une copine, je sais pas, c'est la copine de qui parmi eux là-bas. Venir la mettre au ministère de la Pêche. les Dafila sont sous de Kizdougouin ou de Farana. Peut-être c'est une parente à Idi ou je sais pas. Sinon, franchement. Comment est-ce qu'on peut devant le monde en te dire que, que la rareté du poisson est due à l'augmentation de la population Est-ce que les deux, les deux là sont liés Les deux là sont liés Et gardez-moi des portrons comme des ministres comme ça, hein Vous pouvez envoyer des ministres comme ça, là. Il y a un jeune qui m'a envoyé la dernière fois, là, qui a filmé les camions là. là, certains là qui n'ont rien compris. Et pensez, des gens pensent que les camions qui partaient là, les camions qui ont été réceptionnés à Bamako, hein, les, sont les mêmes camions qui sont partis déposer les armes. Je vais vous je vais, je vais vous apporter une pression par rapport à ça aussi. Parce que les camions qui doivent aller au Mali, et il y avait une partie qui est destinée à la Guinée, c'est ce qui est parti à Fourikaria. Voilà. Pour des, ça, le, le jeune là m'a dit, parce que il voulait rencontrer Doumbia avant de partir, il voulait expliquer à Doumbia ce qui se passe à haute mer. Aujourd'hui, depuis que la jeune a pris le pouvoir, depuis que les gens n'ont plus le pouvoir, là, les gens pêchent des bateaux sénégalais des bateaux et des bateaux, même des bateaux sénégalais, en tout cas des pêcheurs, en tout cas des Chinois qui sont en, en, au Sénégal, là, viennent pêcher en haute mer jusqu'ici. Oui, en haute mer. Le jeune me l'a dit. Il dit, si tu vois ce qui se passe en haute mer, la transaction, toute la drogue, la drogue circule entre les, les, les pirogues et autres, les bateaux à haute mer. Mais il y a l'appareil qui surveille la haute mer. Les appareils que le à Fakonde avait achetés pour surveiller la haute mer, là, tous les appareils sont tombés en panne. Aucun appareil aujourd'hui ne fonctionne. On ne peut pas surveiller la haute mer. Les doigts n'ont plus de primes. Ceux qui servaient la haute mer là n'ont plus de primes, ils n'ont plus ils plus de, de primes. Le temps de pensaient ils avaient des primes. Donc ils ne partent plus en haute mer, ils ne risquent plus leur vie. Parce que les chinois les attaquent là-bas, les chinois les attaquent. Il y a des bateaux de l'Union Européenne qui pêchent aujourd'hui sur la haute mer. Je me rappelle le temps de sa rencontre. il y a eu un incident par rapport à ça. Il y a un bateau espagnol qui est venu pêcher jusqu'à la haute mer. C'était celui qui était ministre de l'élevage en, en ce temps. L'élevage pêche à quoi que tu. Je me rappelle où bois C'est entre, j'ai oublié, c'était en haute mer. Aujourd'hui, il n'y a aucun bateau qui suivait la haute mer. La dame là vient nous dire que la rareté du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population guinée. En un an. Ils n'ont fait que 14 mois, bah 16 mois au pouvoir. Hein. Donc la population, en 16 mois, les Guinéens ont mis combien d'enfants au monde Donc c'est les enfants là qui mangent le poisson là. Les enfants qui sont nés, un enfant qui est né en un an là. En, un enfant d'un an, trois mois. Un enfant d'un an, deux mois là. C est, c est, c est, les, tous les enfants qui sont nés le 5 septembre. Aujourd'hui, la paix mangeait tout le poisson. Vous aussi. Eh hey, madame. Tous les enfants qui sont nés le 5 septembre. Hein Comment, comment la population... <rire> ah, madame. Eh, hey, d'affaire. Alors, ici. Quand tu vas te réécouter là, tu auras honte. Voilà le groupe d'Amina Takaba, ministre de la communication. Voilà des gens, copines des membres du CNRD qui ne méritent pas les postes aujourd'hui. Voilà qui font la honte. Hein donc, tous les enfants qui sont nés le 5 septembre, les poissons, maintenant, ça l'autre Non, Ahmed Foufana, mon frère, toi-même, regarde, elle dit que la rareté du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population. Ils sont venus, et, hein? Non, il y a le moment. ils sont venus le 5 septembre, vous aussi. Le 5 septembre jusqu'au jour de là, ils ont fait 14 mois, 15 mois, 16 mois, comme ça. Donc, tous les enfants qui sont le 5 septembre là, ces enfants là, qui prennent tous les poissons là, vous aussi. Donc, vraiment, je devais apporter cette précision. Voilà des gens, le peuple de Guinée-Vous, ayez pitié de ce pays-là. Hein? Ayez pitié de ce pays-là. Ayez pitié de nous. Regardez des individus comme ça. Regardez le ministre aussi de la fonction publique. Il met les noms de gens, il envoie les gens à la retraite, il met les matricules, les, ceux qui sont partis, à, le nombre, quel, plus de 10 000 personnes ont été envoyées à la retraite. Donc, imaginez-vous le salaire de 10 000 personnes. Parce qu'il y a des gens qui perçoivent ça. Ce n'est pas les personnes qui sont partis à la retraite qui perçoivent ça. Ils se partagent le butin là. Il n'y a pas d'argent. Et peuple de Guinée. Et peuple guinéen. Tout ça là, ce n'est pas la gouvernance d'Alpha Condé. C'est ceux qui étaient là comme vous, ils vous ont fait braquer sur les procès et autres là. Regardez Tonton Ouyé. Tonton Oye est venu aujourd'hui démontrer par A plus B. Si nous sortons les dossiers de le temps de l'ensemble à et là, beaucoup vont aller en prison eh Beaucoup vont aller en prison, mais le, le, le plus et le plus célèbre, c'est le père de Général Djara a été inculpé à l'international, Interpol, il y a son nom à l'Interpol. Djara Kamara là, qui fait la honte, on dit qu'il est censé les, quelqu'un qui vend la drogue, Quel, un ancien narcotrafiquant, quelqu'un qui a passé tout son temps, qui n'a jamais aidé Massantan, même un kilomètre de goudron. Un vendeur de drogue, un narcotrafiquant, à l'intérieur connu par les Américains, fiché par les Américains, c'est lui qui a changé l'ordre national, et vous aussi, le père d'Amaral et social, le juge vie, hein, Suleiman Baïvie. C'est lui même qui avait demandé à Kégoro de les arrêter, parce que c'était en haute mer, avec des risques, parce que c'est les Guinéens qu'on emploie là bas pour faire la transaction. Donc portez-vous bien, excellente nuit, vraiment je ne vais pas vous fatiguer, mais on fait tort. Je remercie tonton Oyé. je demande à tonton Oyé, Guilavogui d'être courageux. Vraiment aujourd'hui vous m'avez démontré par A plus B que vous êtes un intellectuel. Oui, vous êtes un intellectuel. ouais oui, vraiment tonton Oyé. Oui. vous avez démontré aujourd'hui que vous êtes un intellectuel. Regardez comment vous avez détaillé aujourd'hui. économiquement. Bon, le juge là n'est pas économiste, il va pas comprendre. Malheureusement, le juge ne va pas comprendre. Malheureusement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire? Il, le résultat, le ju, as dit, le jugement est déjà, c'est déjà acté. Ils ont le jugement gardé. Ils sont en train de faire semblant de vous juger. Sinon, les vrais responsables, même les malaisiens sont responsables. Les Malaisiens qui étaient là à la Sotelgui sont responsables. On connaît la, le dossier de la Sotelgui. Allez chercher les anciens journaux, know, l'indépendant, ou le lynx. se trouve là-bas, lorsqu'il y a eu ce scandale de 50 millions de, de dollars, tout le monde le sait. C'est lui qui est parti chercher le dossier de la Sotelgui. C'est quelqu'un qui en veut. à Oye a Depuis, il en veut à ce monsieur. Quand j'entends un animal venir dire, ah, comment tu as fait pour construire toutes les mosquées-là Et vous aussi Quelqu'un qui a été fonctionnaire depuis tant de ces côtés sans raconte. Depuis, à son âge, là vous lui demandez comment il a fait pour construire les mosquées et autres. Merci beaucoup, Saluka. Donc, portez-vous très bien. Bonne nuit à tout le monde. Excusez-moi du dérangement, mais franchement, il y a trop d'insucide dans ce pays-là. Rega regardez les Toumba et autres, là sont en prison. Même, même eh, Dadi c'est en prison, mais où est où est chose-là est le, le patron de la gendarmerie régionale. Il a, il a été suspendu de sa fonction. Après, il a été auditionné. On dit non, il n'est pas inculpé. Au bah, lieu, on l'a libéré. Il est a, a, a dans la nature. Dire, comment vas-tu? Donc, portez-vous très Voilà. Bala là, là, tout le monde l'a vu au stade de 22 septembre. Lui n'est pas concerné. Non, ils ne sont pas concernés. Même au niveau de ces pays-là, le nom de Bala Samura figure, mais Balassamon n'est pas concerné. Voilà, c'est Oye qui devient la, la barre aujourd'hui. C'est Oye qu'on est en train de juger et le père de Amara Genagara qui a été inculpé depuis 2019. là. Lui, il n'a pas, il, il, il pas de souci. Non, il n'est pas inquiété. Amara est là. Même Amara lui-même, il est inculpé. Les dossiers-là sont là-bas. Mais ce n'est pas le bateau turc qui est parti comme ça. Moi, j'aurais appris même que la délégation qui est partie en Turquie doit revenir avec le poste Alpha C'est ce qui me fait beaucoup rire. Quoi -qu Est-ce que la délégation, Benito, est-ce que la délégation là va venir avec le poste Alpha Condé Demande à la délégation. Ils étaient partis demander pardon au beau du président Erdogan pour ne pas que le bateau part. Le bateau qui est là le bateau là, on paye. Mais est-ce que vous payez Vous n'honorez pas vos factures. Est-ce que vous en aurez vos factures Vous n'aurez pas vos factures Lorsque Abessila Silla était au ministère de l'énergie, sa femme s'occupait de quoi? Des factures. Les factures que le poste à exemple a a dit aux gens de ne pas payer pendant le temps de Covid, là. Vous avez réactivé les factures, là, mais en coulisses. Les gens d ont deux trompés. L'argent est parti où? Dans les poches, dans les différentes poches de, de la femme de de Silla. Hein? Hey, mais vous n'avez rien compris. Faut de se Merci beaucoup. Là, rien compris. Voilà des gens qui doivent aller en prison. Vous partez chercher un dossier que le monsieur jusqu'à là maîtrise. Hein? Un dossier de, 2000, de temps de l'ensemble à compter. Dossier de la sotelki. Vous seulement saluer le monsieur le fatigué. Mais nous connaissons. Il y a tellement de dossiers récents. Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux dossiers récents Pourquoi Pourquoi Voilà voilà pour Moussa Giawara. Pour Moussa Giawara qui doit aller en prison. Ce n'est pas lui qui se promène comme ça, Paul Moussa Diawara. C'est Oye Gilavogui vous partez juger. Mais Paul Moussa Diawara. Paul Moussa Diawara depuis le temps même de première force, force sociale, là, tant de, de créateurs, on sait ce que le contrat qui était entre Kuiaté et Paul Moussa Diawara. nous revenons sur ces, ces histoires-là. C'est des gens qui doivent aller en prison. Bonne nuit, Yandi. Tonton Oye, du courage. Hein? Du courage, on est là. Nous allons...